La culture d'un cannabidiol de qualité de façon rapide et facile est possible avec notre nouvelle Dynamite CBD Autoflowering. La version autofloraison de notre première génétique non psychoactive a été conçue pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience dans la culture de cannabis et pour les personnes qui ont besoin de CBD en un temps record. Car cette variété offre des taux de cannabidiol supérieurs à 14% en 70 jours. Voilà pourquoi cette génétique lancée en 2018 est idéale pour les cultivateurs débutants qui recherchent une plante relaxante aux propriétés thérapeutiques et sans effets psychoactifs. Grâce à Dynamet CBD Autoflowering, maintenant il est possible de consommer du cannabis qui a un bon goût et un bon arôme mais qui n'a pas la puissance du cannabis traditionnel.